journée sur le festival de Port-Louis et là on va s'entraîner sur un petit spot qu'on a repéré qui était juste à côté de l'appart c'est un peu l'échauffement le début de la journée allez ah, bidon oh là là là c'est pas côté oh là là, là, là. c'est incroyable Les autres ils le font en presse mais Louis il va le faire hein Chapresse Voilà On adore les chapresses C'est son move Vas-y attends je fais un élan juste pour voir le mur où est-ce qu'il est, -ce qu il, est. Ouais. il est tellement à l'aise dans ce mouvement C'est beau à voir ouais. Yes, <rire> <rire> yes Oh non, c'est genre de challenge yeah. oh, fou. Ouais. Bah Le spot en vrai, on est à Port Louis mais qu'on est au milieu de nulle part Et putain, c'est cool en vrai, enfin genre il y a plein de trucs à faire ouais, Un point pour Port Louis Ok J'ai trouvé un chat il pas mal en vrai, mais euh, dans l'idée euh, ça se fait, sauf que mais non, c'est dans l'herbe, du coup ça glisse un peu. Ouais. Le mur il est rond, du coup euh, je peux aller le kick un peu euh, où je veux, ouais. du coup ça c'est cool. Ouais. Oh. Allez, encore, encore, encore, encore. Vous êtes des chats? Moi je suis un chien, moi je, un, je suis un chien moi. Et là, chaque à pas de poil, c'est pas très joli. Hein. Vous ah, nous montrez tout. comment on fait Ah non Allez Moi le seul truc que je sais faire, c'est tomber sur le cul alors. Euh. <rire> c'est comment on le prénom Patrick. Patrick. Vous, vous avez je vu tout à l'heure, j'en ai vu un sauter de là à là. Ah, ah ouais ah, C'est lui, lui là-bas, j'ai vu sauter tout à l'heure. Il arrive. Ouais, bah ben, dieu Ça fait, ça fait un grand saut là quand même. Merci chef. Tu passes le bras et celui qui le monte, il gagne à fond. Oh, le sang, okay, là. Ok, mais... Oh. oh, ça a ah. oh. Oui yeah On a repéré un espèce de gros jump, de la capitainerie, du toit là, tout en haut. Et bah faudrait aller voir s'il y a du fond quoi, sauf qu'il fait pas chaud. L'eau ouais, elle est pas chaude, on est en Bretagne quoi. Il y, y a un sacré élan, et il y a tout ça à gaper quoi. vraiment tout ça, plus, euh, plus le balcon. Là il y a déjà 17, tu rajoutes euh, je sais pas, peut-être euh, 5 pieds. Là faut se déterre pour aller faire la coulée, mais vraiment je crois, elle est froide. Mathieu il y eu des terres quand même pour les couler, non Ouais ouais T'aimes ouais. bien faire des coulées Non mais en même temps euh, si tu fais pas de couler, tu peux pas sauter Parce vrai. que là on peut pas se lancer euh, comme ça dans une eau de, de, de port euh. Mais là tu vois il n'y a pas l'air d'avoir grand chose donc euh, j'ai bon espoir quand même Après là il faut au moins... 3 mètres, 3m50 mètre ce serait bien quoi En fait, genre juste là Là c'est le bureau du directeur et je crois il va pas kiffer qu'on saute du toit Allez Mathieu 8 oui mof, tu fais la 8 oui mof. Machallah Ah <rire> oh, c'est un saut. il y a 6, il y a 6. Oh la la la la. Ok. Il y a du fond à foison là, ça va partir. Fort fort fort Eh, il eh, eh, y, eh, y a ce qu'il faut, il y en a même trop, il y a trop de fou Tu penses que ça va être quoi la réaction de, de Bruno Bruno, dans un premier temps, il va pas kiffer Et dans un second temps, il va pas kiffer Il va péter un câble Mais oui, mais tranquille Bruno, il nous a dit, il a été jeune aussi Vous êtes chaud quoi Ouais, Bon, à part un Gros saut du rouf Il va être ça va être fou C'est fini C'est vrai C'est Oh il est haut Ouais Faut qu'il comme un malade Oh ça fait sérieux Ouais faut qu'il avale comme un singe Oh putain Ouah wow, en fait euh, il est beaucoup plus loin que, que ce qu'on pensait ouais, Toujours assez même, peu de prépa euh, pour Matt il est déjà sûr qu'il y va Allez Matt Tu donnes ouais. tout et c'est bon de l'autre côté mec. 3 2 3 Ah, oh, ça fait choper 3 2 3 3 4 1 go. Moi je suis monté avant les gars, j'ai vu, j'ai fait non, c'est ah, trop peur. <rire> Alors il a dit quoi non mais, non, mais en fait, je pense qu'il s'inquiète plus pour son toit ouais. que pour ouais. le, que, le pour, que du plongeon. Ouais. Et euh, parce qu'il a sa crainte, c'était que le toit se perfore en fait. Ouais, ouais mais... Ça tient de ouf. Ouais, ouais, ça ouais, tient trop cool, bien. Et... Ok, en fait, là, il y a un autre bateau qui va arriver, oui. genre de Lock Michelic. Et les gars, ils vont faire le saut pour euh, lancer le ouais. spectacle un peu. Vous êtes chaud ou quoi ah, j'ai pas entendu. Allez pour lui là. Let's ouais. go. Ouais. Ouais. Ouais. Oh, ouais. ouais. cool. Ah ça fait plaisir. Allez oh, est... eh, on met plus ou pas Ouais. ouais. ouais. <rires> Allez ma petite papa. Je le fais pas. Il faut courir là. Vas-y, ramenez, ramenez Ok, okay remettez-vous, remettez-vous Là c'est énorme c'est chaud T'en penses quoi Mathieu là Il y a du monde ou Mais oui, il y a du monde mais je lui fais confiance Tellement non, non, non, non, non, non, non, non, personnes. non, non, non, pas. J'ai non, non, non, chaud. non, non, non, non, y a 13 personnes Il y a 13 je personnes. Oh, là. Venez, eh, tout le public, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi, suivez -moi. follow me <rire> Bon, je sais pas comment gérer une foule comme ça, mais ça va être compliqué, hein Ok, venez, venez, venez C'est par là, c'est par là Vous êtes des <rire> grandes balades C'est pas possible, oh, yes. bien joué Merci mec Il m'a sauté grand en L'eau est froide Vous Oui, mais l'eau est froide ou quoi L'eau, elle est, elle, elle est, est froide, mais... Ne vous inquiétez pas Et... Il contrôle la température, monsieur wow, y a tellement de... Eh, <rire> hey, vous êtes chauds ou quoi eh, j'ai pas entendu, vous êtes chaud Ouais! Allez, Mathieu! Ouais il y a un ouais Let's go! Ouais yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yes! Let's go! chaud ou Chaud! Chaud! Chaud! Chaud! Chaud! Chaud! Chaud! Mathieu Bravo, Mathieu. Aïe aïe aïe Mathieu, putain, ça dit quoi là Y'a Il <rire> y a tellement de monde mec ça fait <rire> malade. Ok c'est la fin de la vidéo, à dimanche prochain yeah ouais, <rire>